Est-ce que vous faites encore la même anxiété que vous faisiez v'là 10 ans, v'là 5 ans, vous v'là 3 ans? Est-ce que vous avez les mêmes croyances que vous aviez v'là 3 ans, v'là 6 ans, v'là 15 ans? Est-ce que vous avez les mêmes schémas que vous aviez v'là 10 ans? Est-ce que vous en voulez encore à votre père, à votre mère pour des choses qui sont passées dans le passé? Est-ce que vous tenez à vos opinions quand vous êtes en train d'échanger avec des amis? Est-ce que vous avez une perception très rigide de la vie? Au point où est-ce que quand vous avez des échanges avec les autres, ça vous dérange. Est-ce que vous êtes maître en l'art de mourir dans la vieille version de vous-même, pour renaître dans la nouvelle version de vous-même? Alors, mourir, c'est quoi la gang? Mourir dans vos croyances, dans vos perceptions, dans qui vous pensez que vous êtes. Vous n'êtes pas anxieux, vous n'avez pas comme ça, vous n'avez pas, vous n'êtes pas, pas malade. C'est une version de vous-même que vous arrivez à percevoir qui demande à mourir pour renaître en conscience la gang.